énormément de femmes viennent me voir en me disant en fait la sexualité c'est pas vraiment un moment de plaisir c'est pas un moment de joie c'est plus un moment désagréable voire douloureux et beaucoup de femmes me racontent voilà, avoir mal pendant la pénétration certaines osent dire stop certaines euh, préfèrent serrer les dents en attendant qu'il est fini pour d'une certaine manière ne plus avoir à passer à la casserole encore dans quelques jours ça laisse peu de battements, parce que la sexualité est devenue quelque chose de désagréable mais auquel on se sent quand même obligé de faire pour faire plaisir à l'autre. C'est tout un autre sujet. Mais sur cette question de la sexualité et désagréable, souvent ce que j'entends c'est que du coup ça donne le sentiment que notre corps ne fonctionne pas bien, qu'il y a quelque chose qui fait que euh, voilà, on, on, notre corps n'est pas fait pour ça, qu'on est incapable, qu'on euh, qu a un problème physiologique, que s'il y a de la sécheresse vaginale, il doit y avoir quelque chose de physiologique. Et je repense à une cliente qui me racontait qu'elle avait quasiment toujours des déchirures pendant la pénétration avec son mari. Des, des petites hein, des déchirures fines, ça s'appelle des micro-fissures, mais qui sont néanmoins très douloureuses. Et du coup, elle avait toujours pensé que euh, bah, c'était comme ça, que son corps était pas fait pour la pénétration, qu'elle euh, avait un problème. Et elle m'a raconté, et ça m'avait vraiment marqué, qu'elle avait découvert qu'elle n'avait pas de problème le jour où elle a accouché. Parce qu'elle a accouché et elle a eu zéro déchirure. Ça s'est passé hyper bien. Et c'est ce jour-là où elle s'est dit, parce qu'elle avait très peur de cet accouchement, elle se disait, mais si même avec le pénis de mon mari je déchire, mais avec un bébé ça va être atroce. Et en fait, elle a accouché et son corps a complètement géré, il n'y a eu aucune déchirure. Et c'est là qu'elle a commencé à prendre conscience que peut-être que ce n'était pas son corps le problème. Peut-être que c'était sa sexualité le problème. Et je pense que c'est l'élément qu'on manque fondamentalement dans toutes les questions autour de la dyspareunie, donc c'est les douleurs lors de la pénétration, de vaginisme, c'est les contractions involontaires, des muscles périnéaux qui enserrent le vagin, qui empêchent la pénétration. Dans tout ce qui est sécheresse vaginale, douleurs, déchirures, on va souvent avoir un regard très médical dessus. Ah, quels sont les symptômes Ok, appliquer une crème, utiliser un dilatateur, utiliser du lubrifiant. Et quand même, on va poser un peu des questions autour du consentement, de tout ça parfois, mais pas toujours. Mais je pense qu'on manque quand même fondamentalement cette idée de, en fait, est-ce que le vagin il a envie d'être pénétré Est-ce qu'il est prêt à être pénétré on parle très souvent de pénétration, euh, on parle très souvent d'éjaculation précoce, mais on ne parle jamais de pénétration prématurée. Et moi, je pense que mais 100% des femmes ont déjà été pénétrées prématurément, au moment où leur sexe n'était pas pleinement engorgé, où elles n'en avaient pas pleinement envie. Mais pour faire plaisir, elles se sont soumises à, pour ne pas sembler trop contrôlantes, difficiles, désagréables ou quoi que ce soit. Elles ont accepté. Et du coup, bah leur sexe était pas prêt, avait pas forcément envie, n'était pas encore suffisamment lubrifié. Et donc forcément, ça a fait mal. Et quand quelqu'un vient me voir avec cette problématique de douleur à la pénétration, ma première question, c'est vraiment venir creuser autour de ce qu'elles aiment dans la sexualité, ce qu'elles n'aiment pas dans la sexualité. Est-ce qu'il y a assez de ce qu'elles aiment Qu'est-ce qui se passe quand il se passe quelque chose qu'elles n'aiment pas Et de venir découvrir à quel point est-ce que cette pénétration elle était vraiment désirée. De venir amener aussi un peu plus de légèreté, de liberté, de respiration autour de la sexualité. Pour arriver à une sexualité qui était vraiment désirée, sans aucun doute désirée et désiré au point où c'est le vagin qui aspire le pénis c'est pas le pénis qui rentre dans le vagin je pense qu'il y a vraiment vraiment un chemin à faire pour reconstruire notre approche de la sexualité et si votre corps a mal pendant la pénétration c'est votre corps qui dit il y a quelque chose qui ne va pas soit dans la relation soit dans la sexualité l'acte sexuel lui-même euh c'est notre corps qui dit quelque chose. Écoutons-le. Activons notre curiosité sur ce qui se passe dans notre corps, dans notre cœur, dans nos désirs, plutôt que d'essayer de faire en sorte qu'on n'est pas mal pour pouvoir accepter, continuer d'accepter des pénétrations de la sexualité dont notre corps n'a pas vraiment envie, qui ne nous fait pas de bien. Donc voilà. Si vous avez mal, la première étape, c'est ça. Après, ça peut aussi être venir guérir un traumatisme qu'on a lié à un abus. Ça peut être plein de choses. La première étape, c'est de se demander, bah, « Mais en fait, mon corps, il me dit quoi ?» Après, si vous avez envie, besoin d'un accompagnement pour découvrir ce que votre corps dit et pour construire une sexualité qui fasse vraiment du bien. Parce que pareil, cette cliente, après cette réalisation, une des choses qu'elle me disait dans nos séances, c'est, euh, en fait, je ne sais même pas imaginer une sexualité qui soit vraiment bonne pour moi. Parce qu'au final, la sexualité qu'elle a vécue, ça a toujours été une sexualité plus ou moins forcée, difficile, douloureuse. Et c'était dur pour elle d'envisager que ça puisse être autrement. Et donc, je pense que parfois, on a besoin d'un accompagnement, on a besoin d'aide, on a besoin de perspectives sur ce à quoi on peut rêver. Et c'est pour ça que j'ai créé ma formation en ligne à créer une vie sexuelle sensationnelle. Vous pouvez le découvrir juste en dessous. J'ai aussi un e-book qui est gratuit, qui parle un petit peu plus de mon travail. Vous pouvez le découvrir aussi juste en dessous. Euh, C'était un plaisir de vous partager ces pensées qui sont vraiment si importantes et qui touchent tellement, tellement de femmes. N'hésitez pas à envoyer cette vidéo à quelqu'un si vous pensez qu'elle en a peut-être besoin. Et je vous invite à vous, ab à vous abonner à la chaîne, c'est un super soutien pour moi. À laisser un petit commentaire si la vidéo vous a touché, vous a inspiré, si ça vous parle. Je ferai de mon possible pour y répondre. Likez la vidéo, sonnez la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on se retrouve très très bientôt.